Bienvenue à ce webinaire organisé par la Fondation pour la nature et l'homme sur les plantations de mini-forêts pour aider la biodiversité avec trois intervenants aujourd'hui avant de leur passer la parole puisque vous êtes là, c'est que vous voulez contribuer à la protection de la biodiversité proche de chez vous et nous avons des outils pour vous aider et je vais vous les présenter rapidement avant que nous passions plus en détail sur le sujet des, des, des mini-forêts urbaines. Euh, donc la Fondation a créé deux outils. Euh, hop là, je vais passer. Voilà. La Fondation a créé deux outils principaux pour aider chacun et chacune qui souhaite à contribuer à la protection de la biodiversité proche de chez lui. Le premier est la plateforme du bénévolat nature qui vous permet, si vous le souhaitez, de participer à des actions de protection de la nature qui se déroulent proche de chez vous. Alors sur cette plateforme, vous pourrez trouver plus de 1600 activités qui sont toutes gratuites, qui se réalisent en France métropolitaine, en Outre-mer aussi pour certaines, et qui se réalisent toute l'année. Euh, ces activités qui sont de quelques heures certaines, d'une journée, d'un week-end, donc des activités ponctuelles en général, euh, sans engagement, euh, et qui vous permettent euh, de venir donner un coup de main à des acteurs euh, qui euh, qui euh, protègent euh, la biodiversité proche de chez vous. Euh, alors, attendez, excusez-moi, c'est un petit... Un petit souci. Avec... Euh, c'est le problème du direct. Voilà. Euh, alors... Donc, ces activités, comme je le disais, sont gratuites et euh, autre élément très important, c'est que il n'y a pas besoin ni de compétences ni de connaissances naturalistes particulières pour pouvoir les réaliser. Euh, ce sont des activités qui se réalisent en autonomie, seules, si vous le souhaitez, et d'autres qui se réalisent encadrées, euh, accompagnées par des acteurs de votre territoire, que sont des associations, des collectivités. Et ces activités-là, vous pouvez les réaliser, bien entendu, entre amis, vous pouvez les réaliser euh, en famille, vous pouvez les réaliser avec des collègues. Euh, Excusez-moi. Alors, comment ça se déroule euh, Vous avez donc une plateforme web euh, dont le, le nom s'est inscrit en haut de, de la diapositive, donc nature.org Et quand vous, quand vous vous rendez sur cette plateforme, euh, vous avez accès à une carte interactive et à un moteur de recherche qui vous permet euh, très facilement et de, fa de façon très intuitive de trouver les activités qui se réalisent à côté de chez vous. Alors, vous avez des activités d'observation, vous avez des activités de soins, par exemple, euh, les centres de soins de la faune sauvage. Vous avez des activités de préservation, parmi lesquelles les chantiers de plantation dont nous allons parler euh, aujourd'hui. Euh, vous avez des activités de ramassage de déchets. Vous pouvez aussi trouver beaucoup d'activités de découverte des milieux naturels. Et enfin, des activités d'alerte euh, qui, elles, se font plus en autonomie euh, par l'aide de certaines applications qui existent. Alors, si vous vous inscrivez sur la plateforme J'agis pour la nature, plus besoin de revenir régulièrement sur le site Internet, vous recevrez tous les 15 jours un email vous euh, proposant euh, les actions, les activités qui se réalisent à côté de chez vous dans les semaines qui suivent. Donc, voici pour le premier, euh, premier outil, euh, Participer, c'est bien, mais certains d'entre vous ont envie d'aller plus loin et ont envie eux-mêmes euh, d'être euh, organisateurs de chantiers de plantation. Et c'est la raison pour laquelle la Fondation a créé euh, à l'automne dernier euh, la formation J'agis, je plante. Alors l'idée, c'est vraiment de donner le pouvoir aux citoyens euh, qui ressentent l'urgence de lutter contre les changements climatiques, l'urgence de lutter contre l'érosion de la biodiversité et de contribuer en organisant un chantier de plantation dans une école, dans sa rue, au sein de son entreprise, chez un agriculteur voisin, bref. Dans beaucoup d'espaces, que ce soit au cœur des villes ou dans les campagnes, beaucoup d'espaces peuvent être naturés. Et l'objet de cette formation est de vous guider et de vous donner tous les éléments nécessaires pour pouvoir organiser un chantier de plantation. Alors, comment ça se déroule Là aussi, vous avez une plateforme Web qui s'appelle j'agisjeplante.org et sur laquelle vous allez pouvoir trouver tout le contenu nécessaire pour euh, vous guider tout au long de la création de votre projet de plantation. Alors, en tout, ce sont deux heures et demie de contenu qui euh, se découpent en petites vidéos, euh, 64 en tout, euh, des petites vidéos ludiques qui euh, sont accompagnées de fiches mémo que vous pouvez télécharger pour avoir les éléments sur papier, des témoignages, des quiz et tout ce contenu, tous ces modules qui sont adaptés vous permettent d'avoir accès aux conseils, aux astuces, savoir quels sont les pièges à éviter, avoir acquérir les compétences techniques pour pouvoir réaliser euh, votre projet de plantation. Alors nous avons réalisé cette euh, cette formation avec cinq associations expertes. L'une d'entre elles est parmi nous aujourd'hui. C'est elle qui va nous, nous présenter euh, le sujet des, des mini forêts urbaines. Et euh, cette euh, cette formation donc est dédiée à quatre types de plantations. Les haies agricoles, donc en milieu rural, les bosquets comestibles, les murs végétalisés et le dernier type de plantation, ce sont les mini forêts urbaines. Et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui avec nous donc Damien et Guillaume de l'association Boom Forest pour nous en parler. Donc Damien, Guillaume, je vous passe la parole. Merci Sébastien. Euh, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Damien, l'un des, euh, des cofondateurs de l'association Forest. Euh, je vais vous expliquer un petit peu euh, notre historique pour que vous compreniez un petit peu nos, notre dynamique. Alors l'association Forest, elle a été euh, fondée en 2017 euh, avec une première plantation en 2018 dans un cadre un peu particulier qui est celui du budget participatif. Alors c'est un dispositif qui se qui se répand de plus en plus, mais qui n'est pas encore euh, connu tout le monde, donc je le décris très brièvement. Le budget participatif, c'est une sorte d'appel à projet qui est organisé par une collectivité publique. Alors, ça peut être une ville, ça peut être un département ou une région. Dans notre cas, c'était la, la ville de Paris. Euh, un appel à projet auquel peuvent répondre euh, généralement tous les citoyens avec un projet qui est d'ordre écologique ou non. Ça peut être des fontaines à eau dans son quartier. Ça peut vraiment être euh, tout ce qui a un lien avec la collectivité en question. Euh, une proposition associée d'un budget, et en fait, ben, toutes ces propositions font l'objet d'un vote, euh, toujours par les citoyens. Donc, c'est euh, ceux qui reçoivent le plus de votes se voient allouer le budget en question. Donc, c'est un, un, un dispositif qui est intéressant parce que dès le départ, en fait, il crée un lien fort entre euh, ben, les, les citoyens ou les structures, en l'occurrence, nous, notre association, et la collectivité. Et ça, c'est important parce que pour nous, dès le départ, en fait, ça faisait partie de notre identité de faire un projet qui soit partagé par plusieurs acteurs et qui ait cette dimension euh, publique. Et c'est une, une ligne qu'on a conservée depuis, même si on n'est on plus toujours dans le dispositif du budget participatif. Euh, c'est en tout cas un petit peu cette, cette philosophie qu'on a, qu a cherché à poursuivre. Alors, le projet qu'on avait... Euh, on avait lancé il y a quelques années, c'était vraiment comment c'était d'essayer de changer le rapport de verdure et de béton avec deux, vraiment deux critères forts. De manière efficace, on voulait quelque chose d'un peu plus impactant que des jardinières juste devant notre, notre immeuble. Et deux, sans mobiliser des, euh, des investissements trop lourds, investissements à la fois financiers et en temps, parce que, ben, en fait, on était de simples, de simples citoyens euh, qui ne pouvaient pas, euh, voilà, investir trop de, trop de ressources dans, euh, dans ce projet-là. Et c'est en cherchant un petit peu à, à résoudre cette équation-là qu'on est tombé sur la méthode Miyawaki. Euh, que Guillaume va, va vous détailler, qui n'était pas du tout connu en France à l'époque. On avait quelques, euh, quelques informations euh, sur, euh, sur les, les expérimentations qui ont été faites euh, au Japon. On avait un petit peu de documentation en anglais, mais en français, on n'avait encore, euh, encore rien. Et donc, l'association a été fondée vraiment avec cet objet-là d'expérimenter cette méthode qui nous semblait euh, très prometteuse et de partager. C'est pour ça que c'est un projet aussi euh, sur le, sur le long terme, de partager les informations euh, de ce projet pilote. En fait, le projet s'appelait au départ euh, planter une mini forêt durable et open source. Donc, l'idée de l'open source, ça vient du, du milieu de la tech, c'est l'idée de donner euh, bah, toutes les clés aux gens pour que chacun puisse se réapproprier euh, la méthode, essayer de corriger, euh, d'accentuer des choses euh, pour, pour la faire évoluer. Donc, ça, c'est vraiment... Notre, notre dynamique chez Moonforest, on a, on a du coup euh, échangé avec beaucoup de groupes, d'autres planteurs euh, en France, qu'on a accompagnés plus ou moins près, qui nous ont fait part de leur retour aussi pour essayer euh, vraiment de, de démocratiser un petit peu euh, ces expérimentations, toujours dans une posture voilà, de, de curiosité et, euh, et d'enthousiasme. Et donc, euh, on a des résultats très encourageants pour le moment. Mais avant d'aller euh, sur cette partie-là, j'espère peut-être euh, Guillaume, euh, revenir sur les grands aspects de, de la méthode Miyawaki, parce qu'elle n'est pas encore connue de, de toutes et tous. Merci, bonjour à tous. Euh, merci d'être aussi nombreux pour, euh, pour cette présentation sur, euh, sur les mini-forêts. Donc Moi, je suis Guillaume Dosier, je travaille pour l'association Boom Forest et euh, je suis en charge de coordonner les projets de plantation de mini-forêts réalisés par l'association. Pour reprendre un petit peu ce que disait Damien, l'association Boom Forest a choisi en fait... Euh, comme méthode pour créer des mini-forêts en milieu urbain. La méthode qu'on a retenue, c'est la méthode Miyawaki. J'imagine que pour certains d'entre vous, c'est un mot qui est connu. Pour euh, ceux qui ne connaissent pas, très rapidement, il s'agit d'une méthode qui a été inventée dans les années 70 au Japon par un botaniste qui s'appelle le professeur Akira Miyawaki, qui a donné son nom à cette méthode. Et L'objectif de la méthode, c'est de favoriser le retour d'un écosystème forestier sauvage au plus près de ce qui se passe si on laisse faire la nature. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un pays comme la France, si on laisse un terrain nu euh, en évolution naturelle, alors il va y avoir toute une succession de végétaux qui vont venir s'installer naturellement. Au départ, on va avoir plutôt des mousses, plutôt des lichens. Ces végétaux-là vont ensuite laisser la place à des graminées qui eux-mêmes ensuite vont laisser la place à des buissons, des petits arbres, des arbustes, des arbres un peu plus grands. Chaque génération de végétaux va en fait au cours de sa vie enrichir le sol, enrichir l'écosystème et le préparer pour la génération suivante. C'est pour ça qu'on parle de succession végétale. Et à la toute fin, en fait, de ce processus de succession végétale, on se retrouve avec ce qu'on appelle le stade climatique. en l'occurrence, chez nous, c'est la forêt. La forêt donc avec décidueuse mixte. Donc on parle d'une forêt où les arbres sont caduques, surtout dans la région parisienne et la région lyonnaise où nous on intervient avec Boom Forest. Et l'idée qu'il y a derrière la méthode Miyawaki, c'est de prendre cette succession et d'arriver sur cette phase finale, d'identifier les végétaux qu'on retrouve donc dans la forêt une fois qu'elle est bien installée, et de les planter sur un terrain enherbé, un terrain nu. Donc on va tout de suite identifier tous les végétaux qui sont dans cette forêt mature et les planter, mais en version enfant. Et ainsi, on va en fait donner un coup de pouce à la nature au départ pour qu'elle puisse reconquérir cet espace. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec la méthode Miyawaki, on ne va pas chercher à recréer une forêt primaire, c'est impossible. Ce qu'on veut faire, c'est permettre à la nature de reconquérir euh, un espace. Parce que si on laisse faire la nature, ça prend très, très longtemps. Le, la succession végétale dont j'ai parlé, c'est quelque chose qui peut prendre des centaines d'années. Alors qu'avec la méthode Miyawaki, en partant directement de l'étape finale de succession végétale, on va arriver à un résultat, en fait, on va arriver à euh, quelque chose de très dynamique, un écosystème riche et varié beaucoup plus rapidement. Pour ça, la méthode Miyawaki, elle repose sur trois grands principes. Donc, j'ai parlé euh, de la région dans laquelle on, on intervenait avec euh, Boom Forest, donc la région parisienne, la région lyonnaise. Ce qu'il faut voir, c'est que la localité est très importante parce que dans une région, on va retrouver certaines essences qu'on qualifie d'indigènes, donc qui poussent dans cette région naturellement. Et c'est pas du tout les mêmes si on est dans une autre région. Or, dans la méthode Miyawaki, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier uniquement les essences qui sont indigènes et on va planter celles-là, c'est-à-dire qu'on ne va pas planter des espèces qui sont hors du milieu. Euh, la raison pour ça, c'est que ce qu'on veut faire, c'est recréer une communauté végétale. Les, les, les végétaux sont habitués, parce qu'ils sont euh, issus d'une succession et d'une évolution naturelle, ils sont habitués à vivre ensemble, à cohabiter ensemble, et les dynamiques qui se créent entre eux sont très importantes, et elles n'existent que si euh, ils se retrouvent entre eux. Finalement, si on, a, on fait entrer des, des éléments exogènes, des végétaux qui ne viennent pas de la région, alors on vient casser cette dynamique. Donc on va planter local, que des plantes locales, on va les planter mélangés, on va s'assurer d'avoir un maximum de biodiversité euh, dans la plantation. On va chercher à maximiser le nombre d'essences qu'on qu va retrouver. On peut voir sur la diapositive qu'on va faire cohabiter ensemble des grands arbres euh, qu'on va euh, retrouver dans une strate dite de canopée, mais aussi des arbres de taille moyenne, mais également des choses beaucoup plus arbustives, des petits arbres, tout ça euh, de façon mélangée. Donc on ne va pas mettre d'un côté les grands arbres, d'un autre côté les buissons. On mélange tout pour créer vraiment une forêt à multistrat, comme une forêt multiétage, parce que c'est comme ça qu'on va maximiser l'occupation de l'espace, la biodiversité et aussi cet effet de communauté, de résilience dont j'ai parlé juste avant. Le dernier élément, c'est qu'on va planter densément. On plante densément parce que dans la nature, tous les espaces disponibles sont utilisés. La nature a horreur du vide et chaque, finalement chaque espace vide est colonisé par une plante. C'est ce qui se passe si on laisse les, la végétation évoluer par elle-même. C'est ça qu'on veut, euh, qu veut recréer. Donc, on va planter densément. Dans nos latitudes, on est à peu près à trois végétaux par mètre carré, selon les préconisations de la méthode Miyawaki. Alors, faire cela, ça a euh, pas mal d'avantages. On a choisi la méthode Miyawaki spécifiquement pour les raisons que vous voyez à l'écran. Le fait qu'on plante densément, ça va aussi créer une dynamique de, à la fois de compétition et en même temps d'entraide avec les végétaux qui va faire qu'on va avoir, surtout dans les premières années, un rythme de croissance assez soutenu des végétaux. Nous, ce qu'on observe sur les plantations qu'on a réalisées avec Boom Forest dans les cinq dernières années, c'est qu'on gagne à peu près un mètre par an de croissance sur les plantes. On va également avoir des forêts qui vont être très riches en termes de biodiversité donc végétale, j'en ai parlé, mais aussi en termes de biodiversité animale. Ce qu'il faut bien voir, c'est comme il y a beaucoup d'essences différentes, alors chaque essence va apporter le gîte et le couvert à tout un ensemble d'insectes, euh, d'oiseaux, mais aussi de petits mammifères. Et plus on a cette diversité, plus finalement on va pouvoir abriter euh, et soutenir une communauté importante euh, de biodiversité. Un autre élément qui est très important pour euh, la méthode Miyawaki, c'est que c'est aussi une méthode qui laisse faire la nature. On a vu après, une, juste avant pardon, une citation du professeur Miyawaki qui dit euh, « Natural management is the best management ». On laisse faire la nature au maximum parce qu'en en fait, c'est elle qui sait le mieux conserver ce qui, euh, ce qui survit, ce qui est le plus adapté, et au contraire laisser ce qui est le moins adapté. C'est pour ça que les forêts Miyawaki sont autonomes, complètement autonomes, après trois ans. Une fois qu'on les a plantées, on revient pendant trois ans pour les entretenir, mais après trois ans, on n'a plus besoin de revenir. Elles vivent leur vie et elles sont en, en évolution. Elles deviennent en fait quelque chose qui échappe un peu au contrôle. Mais c'est aussi ça l'intérêt de la méthode. Planter euh, des mini forêts, ça va avoir énormément d'avantages, nous on plante principalement dans les milieux urbains, donc vous voyez à l'écran euh, trois grandes catégories d'avantages, euh, notamment puisqu'on est en ville, ça va venir en fait servir à lutter contre les pollutions, les pollutions visuelles, les pollutions sonores, les végétaux vont faire un mur anti-bruit. Un élément aussi très important, on l'a vécu cet été et je crains qu'on le vive encore dans les étés à venir, c'est euh, les phénomènes d'îlots de chaleur, évidemment en ville puisqu'on est sur un environnement très minéral, alors la chaleur est particulièrement prégnante et rend les conditions de vie très difficiles. On va donc avoir euh, un avantage très important aux... des mini-forêts, c'est qu'elles vont venir rafraîchir l'air, produire de l'ombre, et euh, par les phénomènes d'évapotranspiration euh, réduire la température immédiatement autour. On pourra passer rapidement sur les autres avantages, mais il y en a énormément. Euh, ça va aussi permettre de stocker l'eau dans le sol, de fixer aussi le sol, de lutter contre l'érosion. Donc C'est ce qui est dans la catégorie protection contre les aléas naturels que vous pouvez voir. Et enfin, en impliquant au maximum les riverains dans la plantation, ça va venir créer un lieu de socialisation, un lieu de sensibilisation à la nature, mais aussi quelque chose qui simplement fait du bien euh, au moral, puisque en ville, avoir des, des éléments de forêt urbaine, c'est vraiment quelque chose qui est très, très bon pour la santé mentale. Donc voilà, c'est quelques avantages qui montrent à quel point, finalement, avec peu de choses, on peut avoir beaucoup, beaucoup de bénéfices, notamment dans le cadre de la transition écologique. Voilà ce que je voulais vous présenter et on va laisser intervenir Émilie. Sébastien, je te rends la parole. Merci beaucoup à tous les deux. Euh, en effet, bah, on va donner la parole à Émilie Bobest qui va pouvoir partager avec nous son expérience puisqu'elle a décidé d'organiser de, de, de, elle-même euh, une, une plantation de mini-forêt. Euh, et donc, elle est aujourd'hui avec nous pour nous raconter bah, comment ça s'est passé, pourquoi elle a décidé de de se lancer dans cette aventure et euh, quelles ont été les difficultés et les avantages. Donc, euh, Emily, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Euh, pourquoi je me suis lancée dans cette aventure Parce qu'en fait, je me suis inscrite dans le cadre de la, du pacte pour la transition écologique. Donc, C'était une démarche nationale qui a été lancée à l'occasion des, des précédentes municipales pour porter les sujets de la transition écologique dans les, dans les programmes locaux. Euh, et en fait, euh, tu, es passé vite. Okay. Euh, ce pacte pour la transition écologique, il proposait de, de faire avancer euh, à son échelle euh, sur euh, différentes thématiques que, que concerne la trans transition écologique, dont la biodiversité. Et quand on a, on, on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire à notre niveau sur la biodiversité, on en a pensé euh, plantation. Et, euh, et plantation mini forêt, on commençait à en entendre pas mal parler. Et donc, c'est comme ça qu'on est entré en contact avec Boom Forest pour avoir euh, un support euh, méthodologique. Donc là, tu peux passer. Euh, donc, finalement, ce qui a déclenché le projet, euh, c'est euh, euh, la recherche à la fois d'un terrain et à la fois d'une subvention, puisque finalement, c'était un peu les deux points qui nous préoccupaient. On n'avait euh, ni l'un ni l'autre, on n'avait pas de budget et on n'avait pas d'emplacement. Et, euh, et euh, on a cherché les deux en même temps. Le budget, on est passé par le budget de la région ile de france Donc, en fait, euh, Guillaume nous avait euh, transmis des, des grilles de, de chiffrage. Donc, on avait estimé au départ à 10 000 euros pour 300 mètres carrés. Finalement, euh, euh, on a obtenu euh, la moitié, mais c'était euh, largement suffisant. Et c'est un projet, euh, donc, même principe que, que ce qu'il a décrit plus tôt, où il fallait euh, voter pour, euh, pour qu'on soit, euh, on va dire, lauréat de la région. Et en fait, le fait de participer à ce, cette démarche, on va dire, un peu participative de la région, ça a poussé la, la municipalité à se mobiliser pour nous trouver un terrain, partant du principe que finalement, on amènerait le financement via via la région. Donc, ça, ça nous a aidé en fait. Euh, le terrain, donc euh, les contraintes que l'on avait euh, globalement euh, euh, reçues de Guillaume, c'était un espace, on va dire, plutôt plat, euh, plutôt facile d'accès, euh, qui peut être pollué puisque ça permet tout à fait de, de, de dépolluer, euh, et avec, si possible, un accès à l'eau pas trop loin euh, voilà, pour le moment de la plantation. Donc euh, le terrain qui nous a été proposé, c'est la zone que vous voyez là, c'était en fait un une zone d'herbe qui servait un peu de parking sauvage et euh, qui donnait sur une qui donne sur une friche, donc, euh, qui, qui est toujours là, mais euh, où finalement l'accès facile à la friche déclenchait assez souvent des dépôts sauvages. Donc il y avait un autre intérêt, c'est finalement de, euh, de faire un mur à la pollution, comme tu disais euh, Guillaume, et d'éviter euh, un accès trop facile pour jeter n'importe quoi dans, dans cette friche. Euh, donc c'est un terrain d'à peu près 300 mètres carrés, donc c'est relativement euh, petit. Euh, ce qu'on a dû faire au début, bah, c'est s'intéresser euh, à la composition du sol pour euh, définir ce qu'on pouvait planter dessus. Donc on s'est inspiré à la fois de, euh, de la composition du sol, où on a fait des, des petits tests assez simples qui sont décrits dans la, dans la méthode, et on a également euh, listé les végétaux qui étaient dans la friche euh, attenante. Euh, ben pour aller cibler des espèces qui étaient euh, tout à fait adaptées euh, au secteur. Donc, on a retenu énormément de, de végétaux qui étaient juste à côté en excluant les invasifs, puisqu'il y avait quand même une espèce invasive euh, dans la zone. Euh, le point de difficulté qu'on a rencontré euh, sur ce terrain, c'est euh, le fait qu'en fait, il y a une, une canalisation d'eau euh, en dessous donc, que l'on a dû éviter dans notre plantation pour des raisons de pérennité de la, de la plantation. Euh... Voilà, donc, le, le, ça, c'est ce qui nous a pris le plus de temps, finalement, c'est toutes les discussions avec, euh, avec la mairie pour obtenir la convention de mise à disposition euh, euh, du terrain euh, et choisir les espèces qui étaient les plus adaptées à ce terrain. Euh, quand je parle de temps, donc, en termes de budget, en gros, on a, euh, voilà, on a déposé notre, euh, notre proposition en budget participatif, euh, il a été voté en février, donc là, ça nous donnait le top départ pour une plantation qu'on voulait de toute façon faire à l'automne pour des raisons de, bah, de meilleure prise des végétaux, puisque si on plante à l'automne, on sait qu'ils vont être humidifiés, on va dire, automne, hiver, ils vont redémarrer au printemps dans des conditions où ils ont déjà voilà, pris leur place et pour passer les, les étés dans les meilleures conditions possibles. Donc ça, c'était notre, notre échéance. Et ce qu'il a fallu faire entre le budget et puis la plantation, c'est ce que vous voyez là, c'est-à-dire officialiser la convention au niveau du terrain, faire des devis pour les plantes, pour la paille, commander les plantes. Et puis, en septembre, on s'est ensuite mobilisé pour l'aspect participatif, parce qu'on voulait vraiment impliquer à la fois les habitants de la ville, mais on veut aussi que cette forêt, elle serve de base à la pédagogie vis-à-vis -vis des enfants. Et donc, euh, en septembre, on a fait vraiment du porte-à-porte -porte, euh, dans les différentes écoles euh, pour leur parler de la plantation, pour euh, parler de ce que c'est qu'une forêt et puis euh, mobiliser les, les parents et les enfants pour venir planter avec nous. Euh, voilà. Et on a laissé faire un peu d'amendement par la ville, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont dégrossi euh, euh, la surface euh, et ils ont, ils ont épandu des, du compost municipal euh, sur une, une faible épaisseur. Alors, on avait réfléchi euh, en amont à euh, comment on voulait communiquer euh, sur cette plantation pour, euh, bah, pareil, euh, voilà, impliquer les gens. Alors, euh, on, avait, euh, on avait des visuels sur place, finalement, euh, pas comme sur la photo, mais euh, plutôt pour expliquer euh, aux participants. Euh, donc, les scolaires, j'en ai parlé. Là, vraiment, ça nous tenait à cœur de les impliquer et ça a bien marché. Et on avait, euh, voilà, on avait espéré euh, peut-être... Euh, Pouvoir avoir une communication média, mais bon, ça n'a pas spécialement pris. Voilà. Je pense que la plantation était trop petite. Euh, le jour J, donc c'était euh, incroyable. On a eu euh, à peu près 200 participants, donc on voit sur la photo que ça fait euh, beaucoup de monde sur euh, très peu de place. Euh, donc euh, tout était euh, quadrillé, puisque c'est ce qu'on avait vu faire en allant à une plantation de, de Boom Forest. Donc les gens s'étaient inscrits euh, par. Euh, euh, formulaire pour euh, une tranche horaire. Donc, comme ça, on avait nos 200 participants qui étaient euh, répartis dans la journée et au fur et à mesure, on les faisait avancer euh, sur le terrain pour assurer bah, la densité qui est, qui est demandée de, de trois arbres au mètre carré. On voit la, la photo d'un enfant avec sa maman qui fait le premier trou pour mettre le, euh, le premier arbre. Et puis, euh, et puis voilà, à la fin de la journée, on a eu le, la même photo, mais, de, mais deux nuits avec un enfant qui plante le dernier arbre. <rire> Euh, je te laisse passer alors ce qui est intéressant c'est aussi euh, on a vu pendant trois ans on doit s'occuper de, de la forêt donc euh, là on voit quelques, quelques illustrations donc euh, très rapidement on a vu de la biodiversité arriver, on a vu que euh, finalement la paille avait servi à des, des oiseaux pour, pour s'installer on a vu revenir des, des fleurs et des insectes donc ça c'est top euh, et puis ce qu'on fait pendant trois ans bah, c'est effectivement l'entretien, donc euh, arracher euh, les mauvaises herbes euh, et puis, euh, on a quand même, sur les conseils de la municipalité, euh, fait quatre arrosages euh, sur la période estivale pour euh, vraiment euh, limiter euh, la perte. Euh, théoriquement, ce n'était pas nécessaire, mais voilà, on a, on a préféré euh, sécuriser et, et, et organiser ça. Et effectivement, les, les arbres ont bien pris un mètre en, en un an. Voilà pour euh, l'exemple de carrière sur Seine. Eh ben, merci beaucoup euh, pour ce, ce témoignage, euh, très, très enthousiasmant je trouve. Euh, il nous reste donc 15 minutes pour la période de questions-réponses, donc je me tourne vers Anna, euh, je suppose qu'il y a beaucoup de questions. Pas mal de questions, bonjour. Euh, oui, pas mal de questions, et une première question euh, sur le budget euh, dont on a besoin pour planter euh, une mini-forêt à peu près, donc vous l'avez évoqué, mais il y a quand même des questions qui reviennent là-dessus. Combien ça Alors, coûte Damien, Guillaume, peut-être euh, pour euh, voilà avoir un regard un peu plus, plus global, euh, est-ce que vous pouvez nous donner euh, des, des, des repères sur le budget nécessaire pour réaliser une plantation d'uniforêt? Oui, alors c'est toujours une question qui est un petit peu, euh, un petit peu variable, hein, parce que chaque projet a ses propres spécificités, évidemment. Euh, nous, généralement, on communique sur une fourchette haute que Émilie a, a, a évoquée, hein, qui peut aller jusqu'à euh, 26-30 euros au mètre carré. Ça, c'est vraiment, euh, l'exemple de intéressant. Le, le max, on va dire, qu'il faut prévoir, généralement, on peut au moins diviser par deux. Il faut savoir qu'un jeune plant, on plante des, des, des très jeunes végétaux, ça coûte en moyenne entre 2 et vraiment max 5 euros pièce. Donc, ce n'est pas coûteux du tout. Il euh, y en a beaucoup, mais voilà, on, on pense par le, le faible prix unitaire. Après, il y a du travail du sol euh, qui peut euh, revenir à, de façon à, à, voilà, qui, qui peut présenter un budget, euh, mais c'est moins de 50 de, du budget. Et puis ça, bah, parfois, quand c'est fait avec des collectivités, elles peuvent le mutualiser avec leurs services existants. Donc, euh, nous, c'était aussi notre, euh, notre expérience. Au départ, on avait vraiment fait un budget très, très euh, important. Et en fait, en discutant avec les différents acteurs impliqués, on peut euh, on peut tout à fait euh, réduire sensiblement jusqu'à arriver voilà à même euh, 15 euros au mètre carré c'est tout à fait euh, c'est faisable c'est une fourchette assez large donc, euh, qui, qui décrit la diversité des généralement c'est pas des projets qui sont euh, coûteux on va dire enfin en tout cas on n'a jamais eu trop de problèmes avec les collectivités euh, de ce point de vue là faut toujours voir à quoi on le on le on part en fait si vous comparez une plantation d'arbres très grands qui vont compter plusieurs centaines d'euros pièces, euh, bah, les projets ne sont pas coûteux en fait. Donc il euh, faut toujours essayer de, de voir, euh, ça Guillaume le, le souligne souvent, à quoi est-ce qu'on le, le compare en fait. Nous, on n'a jamais eu le retour de la part des acteurs concernés que c'était des projets coûteux. Et puis euh, Damien, je me permets aussi d'ajouter qu'il y, y a quelques petites astuces aussi qui vous permettent euh, d'économiser, voire même d'éviter certaines dépenses dont tu faisais allusion en effet aux, aux collectivités qu'on peut... Euh, tout à fait mobilisé pour pour faire une partie du travail, notamment dans la préparation du sol. Euh, mais je vous encourage à, à aller voir sur la formation J'agis, je plante, dont je parlais au début, parce que on détaille, euh, notamment dans un document, un certain nombre d'astuces euh, pour pouvoir soit avoir des plans gratuitement, soit avoir des plans à coût réduit, trouver du paillis à un coût euh, très faible, euh, se faire prêter du matériel, voilà, faut faut... Il faut penser que dans la dans, dans la réalisation d'un projet de ce type, il y a aussi des moyens de trouver euh, des façons d'économiser de, au maximum ou d'éviter les dépenses euh, pour que euh, le projet euh, in fine euh, ne soit le moins coûteux possible. Anna, est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, alors peut-être une question plutôt pour Émilie. Donc La convention que vous avez mise en place avec la, la mairie, à quoi est-ce qu'elle sert exactement Qu'est-ce qu'elle contient Et est-ce que ça voudrait dire potentiellement que la commune pourrait décider de récupérer le, tora, le terrain pardon, et de construire ou modifier sa fonction après un tel projet alors, euh, la convention, effectivement, euh, déjà, elle a vocation à ce qu'on plante en étant euh, autorisé, puisque c'est un terrain qui ne nous appartient pas. Euh, c'est un, une convention de, du même type. Enfin, sur la commune, on a euh, notre association, il y a aussi les incroyables comestibles, donc en fait, la mairie est assez habituée à faire ce type de convention. Elle met à disposition un terrain pour un usage bien précis qui est décrit. Donc là, on s'engageait notamment à, à accompagner la, la forêt pendant trois ans. Euh, et on est d'accord ensemble sur le fait que ça doit rester, euh, et, et c'est pour ça qu'on a bien fait attention au sous-sol, euh, que la forêt elle a vocation à rester de façon pérenne. Euh, Ce n'est pas décrit euh, spécifiquement dans la Convention. Donc, Est-ce qu'aujourd'hui, en l'état, euh, ils pourraient réutiliser le terrain pour faire autre chose euh, Je ne sais pas, on s'était posé la question en se disant « quand les trois ans seront finis, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'aller déposer euh, ?» Euh, le terrain, euh, je crois qu'il y a une, une possibilité maintenant de, de sauvegarder pendant 99 ans euh, une, une zone de forêt. On ne l'a pas encore fait parce qu'on euh, voilà, n'avait pas de, pas de doute euh, sur le sujet. Une autre question, Anna Alors, euh, bah, il y a une question assez générale euh, qui revient aussi beaucoup sur le changement climatique. Euh, comment est-ce qu'on fait face au changement climatique Quelles euh, espèces choisir, je pas. Voilà. Ouais. voilà, comment alors, ça influe et qu qu quelle attitude adopter Guillaume Damien, qui veut, euh, qui veut ouais. se lancer pour répondre à ça. Euh, bah alors, Merci pour la question. C'est effectivement une question qui revient souvent. Est-ce qu'on va adapter euh, les espèces qu'on plante, en tout cas dans les mini-forêts, au changement climatique Alors ce qu'il faut voir, c'est que la méthode Miyawaki prévoit de restaurer une flore qui est autochtone donc qui est déjà installée, c'est des communautés végétales qui ont fait leur preuve, qui fonctionnent entre elles, donc ce n'est pas tout à fait facile de dire on va enlever celle-ci et on va int intégrer celle-là parce qu'elle est plus adaptée, donc par exemple on se dit on va prendre des espèces méditerranéennes type chêne vert pour remplacer cette essence, et ça va très bien fonctionner parce qu'en fait ça vient aussi potentiellement casser des dynamiques qui sont existantes dans les écosystèmes. Le parti pris de l'association Boom Forest, mais là je, je dis ça et c'est en même temps quelque chose qui n'a pas valeur de vérité parce qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur le sujet, le parti pris de l'association c'est plutôt de dire euh, nous on va laisser en fait l'adapture s'adapter, ce qu'il faut voir c'est que les arbres sont de toute façon des espèces qui sont très adaptables, Elles ont une capacité d'adaptation qui est très forte parce que euh, ils ne peuvent pas bouger, donc de fait les modifications auxquelles ils ont eu affaire dans les millions d'années euh, d'existence qu'ils ont eues, évidemment elles sont très importantes, donc euh, on part du principe que ça va s'adapter et que peut-être à terme, des, des plantes qui ne sont pas forcément indigènes vont s'installer parce qu'elles sont plus adaptées au climat du futur. Mais nous, on est incapable aujourd'hui de dire lesquelles. Et donc, plutôt que d'essayer de jouer un peu les apprentis sorciers, d'en prendre une en se disant c'est celle-là qui va marcher. Donc, on remplace celle-ci par euh, du chêne vert. On va laisser faire un peu la nature. Après, voilà, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'on plante des espèces qui sont des, des jeunes espèces, hein, des plants ont entre 2 et 3 ans. Donc, qui sont aussi plus adaptables parce qu'ils sont plus jeunes. Et puis le fait qu'on crée une communauté végétale euh, en mélangeant comme ça les espèces euh, grâce à ce que préconise la méthode, ça permet aussi d'avoir quelque chose qui est plus résilient, euh, notamment face aux, aux effets du changement climatique. Donc euh, voilà, l'un dans l'autre, c'est des choses qui sont en évolution. Aujourd'hui, on n'a pas encore de réponse définitive, mais euh, le, le parti pris de l'association sur le sujet, c'est justement plutôt de, de laisser faire la nature sans chercher à modifier la communauté végétale et les plantes qui sont indigènes. Merci Guillaume pour cette réponse. Autre question, Anna Oui, tout à fait. Euh, on, on a parlé tout à l'heure, on a évoqué la pollution des sols. Euh, Qu'est-ce qu'il qu faut faire Est-ce qu'il faut étudier euh, l'état du sol avant de planter Est-ce que ce n'est pas nécessaire Et quelles sont les conséquences sur la plantation Alors, Damien, peut-être avant de vous passer la parole, juste préciser, parce que c'est un, un, un des aspects intéressants des mini-forêts par rapport aux autres types de plantations qu'on propose. Certaines, évidemment, parce hein, ce qui est comestible, il faut être extrêmement attentif à la qualité du sol, hein, parce que c'est une évidence, puisqu'il va y avoir des productions qu'on va consommer. Là, l'intérêt justement de cette méthode, c'est qu'il y a moins cette contrainte d'avoir un sol euh, parfaitement dépollué. Néanmoins, euh, je suppose que vous, euh, voilà, vous prenez quand même certaines précautions. Alors, Damien, peut-être tu veux nous en parler oui, tout à fait. Alors, la question du sol, elle peut être extrêmement complexe, mais je vais juste donner de grandes lignes. On doit être vigilant, effectivement, comme on plante avec du public, à ce qu'il n'y ait pas de risque au niveau de la pollution. Mais là, on parle de pollution extrêmement lourde, de radioactivité ou de plomb comme ça. Donc ça, il faut effectivement bien s'assurer en amont qu'il n'y a pas ces éléments. Après, il faut s'assurer aussi que le terrain en tant que tel puisse être capable de porter justement une végétation riche et dense, donc, euh, on fait des analyses avant. Souvent, les collectivités ont déjà ces données en fait sur certains terrains euh, pour savoir s'il faut apporter un petit peu de, de compost, si la granularité est bonne pour que les, les racines puissent aussi se, se, euh, enfin, pénétrer dans le sol de façon, euh, de façon facile. Euh, ça, c'est des données qui généralement existent hein, sur les terrains. Après, c'est important aussi, intéressant. Et ça, c'est un petit peu l'expérience qui nous l'a euh, fait, euh, fait comprendre. C'est intéressant de connaître l'historique du lieu, justement pour comprendre est-ce que c'est de la terre de Remblai, est-ce qu'il y a eu des constructions avant, euh, parce que souvent dans le sol, on a des surprises euh, qui ne figurent pas forcément sur les analyses qu'on découvre euh, quand on a la bêche à la main. Donc, c'est toujours très utile de savoir euh, l'historique du lieu et ça permet aussi de s'intéresser euh, à son devenir, Enfin, ça permet de faire une belle mise en perspective. Donc, mais théoriquement, on peut planter sur un très grand nombre d'espaces. De, euh, effectivement, comme il n'y a pas d'objectif de production fruitière. On n'a pas les mêmes contraintes qu'avec un verger. Et pour connaître l'historique, euh, il y a, je le précise, puisqu'on n'est pas obligé d'aller, euh, euh, enfin, on peut se tourner vers la mairie, évidemment, et, et qui ont des documents d'urbanisme, mais il y a aussi euh, le site de l'IGN qui permet de remonter en arrière sur des cartes qui ont été prises euh, euh, il, y a, il y a plusieurs décennies euh, donc, euh, et qui permet de, de, de voir euh, bah, qu'est-ce qu'il y avait euh, il y a 20 ans 30 ans sur un terrain euh, donc là encore euh, je vous invite à, à, à vous tourner vers la plantation Javis je, -Je, je plante où vous trouvez le, les liens de ces différents sites internet qui vous permettent donc de gagner beaucoup de temps pour connaître euh, L'historique du terrain sur lequel vous souhaitez planter. Euh, une, une autre méthode question. aussi, je, je complète ouais, juste, plus chronophage mais très intéressante pour préparer le projet aussi, c'est tout simplement d'interroger les riverains, les, les voisins gens ouais. autour. Euh, ça permet déjà d'attirer l'attention sur le lieu et parfois il y a une connaissance assez, euh, assez surprenante euh, voilà, de, de ces données-là. Ouais, tout à fait. Merci pour cette réponse, Damien. Euh, Anna. On a encore eh ben, quelques donc, minutes. Il ouais, y a pas mal de questions, évidemment, sur l'approvisionnement des plants. Où est-ce qu'on s'approvisionne Comment on s'approvisionne euh, pour que ce soit le plus local possible Et est-ce qu'on récolte ces graines, ces graines soi-même euh, voilà, Comment vous avez fait, vous, Émilie, Damien Oui, Émilie, euh, peut-être ça serait intéressant de savoir comment est-ce que vous avez fait pour le, pour oui, le projet Oui, bah, nous, on a, on a cherché, euh, juste sur Internet, voir s'il y avait des pépinières jeunes plants, euh, pas trop loin, on en a ciblé trois, on a fait des demandes de devis et en fonction de la qualité de la réponse, on a choisi celui qui nous semblait le plus adapté et qui effectivement délivrait des certificats. Et après, oui, c'était enfin, des, des jeunes plants issus finalement de, de, de graines récupérées dans les forêts localement, si j'ai bien compris. Donc, le label végétal local. Oui, ouais, ouais, ouais, on a été attentif à ça, à la fois dans le choix des espèces et dans le choix du fournisseur. Et puis après, euh, bon, bah, la livraison, hein, ça se passe très bien parce qu'ils peuvent livrer euh, directement. Euh, enfin, là, nous, ils ont livré au centre euh, municipal et comme ça, euh, ça laissait plus de souplesse dans les horaires de livraison. Mais enfin voilà, ça s'est très bien passé. Super, merci. Un autre tuyau, une autre astuce peut-être, Guillaume euh, ou Damien, sur, euh, sur l'approvisionnement euh, ben c'est effectivement un sujet très intéressant c'est pas facile toujours de trouver toute la diversité d'espèces qu'on qu cherche en jeunes plant on aimerait bien nous avoir une pépinière n'est euh, pas encore le cas parce que c'est un métier vraiment... Euh... Très, très exigeant en temps et en, et en compétences. Euh, cela dit, il y a de plus en plus d'initiatives aussi qui sont attentives à développer le, le label végétal local. Euh, récemment, on a, on a travaillé avec une pépiniériste qui travaillait vraiment dans le village à côté et qui lançait son activité pour des plantations participatives. Donc, en fait, le secteur aussi de l'approvisionnement est en train de, de changer. Et euh, nous-mêmes, parfois, voilà, on, on récupère, on fait des expériences en récoltant dans les graines, euh, des, dans les villes pour avoir des arbres vraiment adaptés. Donc ça, c'est en cours. C'est une démarche qui est clairement très intéressante, mais qu'il faut encore un petit peu explorer. Merci. On a le temps pour une dernière question, Anna. Ouais. Alors une dernière question. J'essaie de faire un petit, un petit, une petite synthèse de toutes les questions. Euh, bah sur l'entretien. Euh, qu'est-ce qui, enfin voilà, qu'est-ce qu'il faut faire et surtout, est-ce que vraiment euh, ne pas arroser c'est efficace Est-ce qu'il y a pas. Un taux de perte très très important. Euh, voilà, il y a des questions autour de ça. Ok. Alors, qui veut peut-être euh, présenter les deux écoles parce que... Pour Boom Forest, donc. Euh... Pardon il y, a, il y a autant de questions sur ce sujet pour <rire> que pour Boom Forest. Alors. Ouais. Alors, quelques ouais. éléments de réponse là, par rapport à ce que, à cet élément. Donc, la dans méthode, la méthode Miyawaki, j'ai parlé de trois ans d'entretien. L'entretien en question, c'est que donc on va planter des arbres, des arbustes, tout un ensemble de végétaux. Mais de fait, il y a aussi d'autres végétaux qui vont s'installer, surtout à partir du printemps, de l'été. Euh, donc des adventistes, des herbes concurrentes qui vont avoir tendance à grandir très vite, cacher un peu la lumière de nos petits végétaux à croissance un peu plus lente, prendre aussi de l'eau, des nutriments euh, dans le sol. Et donc euh, c'est très important dans l'entretien de revenir et d'arracher ces plantes. Donc on les arrache et on les laisse sur place parce qu'elles vont se décomposer, apporter de la matière organique au sol. On peut également euh, renouveler le paillage. Donc, dans la méthode Miyawaki, une fois qu'on a planté, on va venir pailler le sol pour conserver l'humidité et justement limiter la croissance des herbes concurrentes. Important donc également de, de venir le renouveler régulièrement pour continuer à en avoir les bénéfices pendant les trois ans d'entretien. Pourquoi trois ans Parce qu'en fait, au bout de trois ans, les plantes qu'on a plantées euh, sont autonomes et en tout cas en capacité de continuer à se développer, même si il y a d'autres plantes qui vont s'installer, des adventices mais pas que, euh, qui vont pouvoir être en concurrence. Mais cette concurrence sera moins néfaste pour, pour les plantes. Après, en termes d'arrosage, c'est une question qui revient assez souvent. Donc ça va être très variable et c'est une réponse qu'on peut faire aujourd'hui, ça ne sera pas forcément valable l'année prochaine, parce que la, les saisons évoluent, les sécheresses arrivent parfois au cœur de l'hiver, comme en ce moment, alors qu'avant on n'en avait pas. Donc jusqu'à présent, notre ligne de conduite avec Boom Forest, selon ce qu'on a pu avoir comme retour auprès des scientifiques qu'on a consultés, c'était de ne pas arroser, ou vraiment le minimum, durant les canicules, ça va dépendre aussi du site où on plante, certains ont des accès à l'eau plus ou moins faciles, mais l'idée c'est qu'on arrose le minimum parce que c'est justement aussi comme ça que va s'opérer une sélection naturelle. C'est les plants les plus adaptés évidemment au climat et au niveau de, de sécheresse sur ce qu'on a planté qui vont survivre et donc transmettre leurs gènes les plus résilients. Mais ça peut être intéressant dans les premières années si on a vraiment des sécheresses trop marquées d'avoir un arrosage ponctuel pour aider les plants à se développer. Donc voilà un petit peu les quelques grandes lignes qu'on peut suivre. Eh bien, un grand merci euh, pour cette réponse, Guillaume, et un grand merci à tous les trois, puisqu'il est 12h45, donc nous allons clore ce webinaire. Euh, merci pour ce partage de votre, vos connaissances, votre expérience. Euh, J'espère que ça aura donné euh, envie à, à, à tous nos participants de eux aussi se lancer et, euh, et, de, et de créer une mini-forêt proche de chez eux. On espère en voir un maximum aux quatre coins de la France pousser sur tous les terrains, comme on le voyait tout à l'heure avec Émilie, qui sont pas utilisés et sur lesquels une mini-forêt serait une, un vrai atout pour la biodiversité. Donc, euh, vous recevrez bientôt le replay euh, par mail si vous souhaitez euh, ben, revoir ce webinaire. Nous essaierons aussi de répondre à toutes les questions auxquelles nous n'avons pas répondu, malheureusement, parce qu'il y en avait beaucoup trop. Nous essaierons de répondre par mail à ces questions. Et je vous invite à noter donc la date du prochain webinaire, qui lui sera dédié aux murs végétalisés. Donc là, on entre encore plus au cœur des villes. On est sur un autre type de plantation, mais vous verrez que là aussi, ce sont des plantations qui peuvent apporter beaucoup de bénéfices pour la biodiversité, euh, et pour euh, nos lieux de vie donc euh, j'espère que vous serez parmi nous le 17 mars à la même heure je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end, merci beaucoup au revoir merci à tous, au revoir